Bonjour les amis, je suis à la plage de San Marcos, dans le nord de Tenerife, dans la région d'Icote de Los Vinos. Il fait un petit peu nuageux aujourd'hui, mais il fait une vingtaine de degrés, c'est très agréable. On me demande souvent quel marché trader et à quelles heures, parce que bien sûr certaines personnes travaillent, donc il faut trouver un horaire qui correspond le mieux au moment où vous pouvez trader et où les marchés sont les plus actifs. Alors bien sûr c'est le matin à l'ouverture des marchés que moi je trade le mieux le Dax. Donc euh, vous pouvez commencer même avant 8h, heure française. Ici il, fait, il y a une heure de décalage donc c'est un petit peu avant 7 heures. Vous pouvez commencer à trader avant l'ouverture des marchés et euh, vous verrez que ça peut bouger déjà bien. Vous pouvez déjà entamer euh, des trades intéressants à cette heure-là et puis euh, à 8h à ce moment-là, ça démarre vraiment et très souvent le DAX est très volatile. Donc c'est vraiment un marché sur lequel vous pouvez rapidement faire des gains. Toute la matinée en général le DAX est intéressant, c'est le marché allemand, donc des 30 plus grosses entreprises allemandes. Donc c'est un marché très dynamique qui vous permet de faire du trading en scalping vraiment très rapide et faire de nombreux gains en peu de temps. Vous avez parfois également la possibilité de faire 100, 200, 300 points sur le DAX sur votre journée, lorsque le marché bouge beaucoup, comme en ce moment. Et puis ensuite, l'après-midi, c'est à 15h30 que vous avez l'ouverture des marchés américains. Et là, je trade le Dow Jones, qui lui est encore plus volatile, encore plus dynamique que le DAX. Et là, vous pouvez faire vraiment des, des très beaux trades, soit en scalp, soit euh, des trades plus longs, également 100, 200, 300 points. Euh, en ce moment, donc, euh, on a souvent une journée sur, sur deux qui est très dynamique. Et vous pouvez voir euh, que les marchés montent beaucoup en ce moment. La tendance de fond est haussière et de temps en temps, il y a des corrections. Alors, il ne faut, faut pas se faire piéger. Mais lorsque vous reprenez le mouvement euh, dans le bon sens, vous faites souvent des trades euh, très intéressants. Donc, en résumé, Inutile de vous disperser sur 36 marchés, comme je l'explique dans mes formations au scalping, je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku, vous avez un lien ici en dessous de la vidéo et ici en haut sur la vidéo. Vous apprendrez à trader en scalping mais également à faire des trades plus longs lorsque vous êtes dans le marché, vous protégez votre position et à ce moment-là vous laissez courir le marché et parfois vous faites ainsi 100, 200, 300 points sur une journée en toute sécurité, vous pouvez même quitter les écrans, il n'y a pas de problème. Vous remontez de temps en temps votre stop loss et vous profitez ainsi de mouvements très intéressants comme je l'ai montré dans mes récentes vidéos. Donc le matin le DAX à 8h et l'après-midi à 15h30 le Dow Jones, c'est plus que suffisant, inutile de chercher des trades sur d'autres marchés. Je peux vous assurer qu'avec ces marchés-là, vous gagnerez suffisamment pour euh, ne pas chercher euh, d'autres marchés. Il faut spé se spécialiser sur euh, un ou deux marchés et ce sont les deux marchés que je vous conseille en ce moment. Donc vous pouvez y aller, Donc le DAX le matin, euh, prenez bien sûr vos précautions. Essayez d'avoir une bonne euh, méthode, donc euh, ma formation au scalping a fait ses preuves, vous pouvez regarder les témoignages de mes étudiants sur mon site. Et à ce moment-là donc euh, prenez des trades mais mettez toujours un stop loss euh, et remontez votre stop loss euh, dès que possible pour sécuriser votre position et profiter des mouvements euh, intéressants sur ces marchés-là. Donc ce sont des marchés très dynamiques et ça vaut vraiment la peine. Après si vous n'avez pas la possibilité de trader la journée, vous avez les marchés asiatiques euh, euh, la nuit, euh, je les connais un peu moins, moi, je ne, je ne trade que le jour. Heureusement, j'ai la chance de pouvoir trader la journée. Et euh, ensuite, vous avez également le Forex euh, que je tradais par le passé, qui est ouvert 24 heures sur 24, euh, donc du, du dimanche soir au, au vendredi soir. Mais euh, c'est un peu moins dynamique et il faut connaître euh, les paires de devises intéressantes. Si vous avez la possibilité, je vous conseille donc de rester sur le DAX et le Dow Jones et vous verrez qu'avec ça vous ferez vraiment de, de très beaux gains si vous suivez les conseils de, de ma formation. Donc formation Scalping plus Ishimoku, c'est celle qui vous donnera certainement les meilleurs résultats et vous permettra d'apprendre le trading rapidement.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 Thank you.